Je m'appelle Mathieu Gigandet, je viens du Jura et j'ai cofondé Initium il y a un peu plus de 4 ans. Et Initium c'est quoi C'est on propose des cours d'initiation à l'horlogerie où les gens peuvent assembler leur propre montre sur une journée. La première chose que les participants vont faire durant le cours, c'est avoir une petite introduction théorique. Le maître horloger va leur expliquer en fait comment fonctionne un mouvement mécanique pour qu'ils comprennent toute la magie qu'il y a derrière. Après la théorie, ils vont passer au choix de leurs composants. Donc là, on a une large gamme de composants haut de gamme où ils pourront s'amuser à prendre un mouvement, à prendre une boîte, à prendre un bracelet, des aiguilles, etc. Une fois qu'ils ont choisi leurs composants, ils vont passer à la partie pratique de la journée, qui est la plus, la plus grosse partie, bien sûr, où là, ils vont aller chacun le rétablir. Et ensuite, un maître horloger va leur montrer étape par étape comment assembler leur montre. Ils vont répliquer ça à l'heure établie. Euh, le maître horloger va être là pour les aider s'ils ont un peu de difficulté à certaines étapes. Et le but c'est qu'ils aillent jusqu'au bout, jusqu'à l'assemblage final de leur montre. Et à la fin ils vont poser le bracelet et pour terminer on prend un verre d'apéritif. Pour l'instant on est content de l'évolution, on a aussi augmenté l'offre de cours. On a aussi des cours maintenant sur mouvement manuel, sur mouvement automatique. Et on a encore plein de nouvelles choses qui vont arriver prochainement. Initium a choisi d'être dans le réseau VIR pour une raison de visibilité et là c'est le début mais on commence déjà à voir les premiers retours de ceci. Avant de faire partie du réseau VIR, on a recherché s'il y avait des sous-traitants qui acceptaient les vire et c'est le cas. Du coup, c'est une solution win-win pour nous. On a d'un côté les clients qui nous payent en VIR et on peut ensuite redistribuer ces virs vers nos sous-traitants. Pour notre start-up, VIR est un moyen en plus de promouvoir nos initiations à l'horlogerie.